Vous êtes à la recherche d'une montre cardio GPS qui peut s'adapter à tous les poignets, que ce soit des petits, des moyens ou des gros. J'ai peut-être ce qu'il vous faut, j'ai testé pendant plusieurs semaines la Sunto 9 Peak. J'ai la version full titanium, mamie mia, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous allez voir ça, son design permet de l'apprendre même pour aller travailler. Mon test complet de la Sunto 9 Peak, c'est maintenant, c'est parti Commençons par regarder le design de cette Sunto 9 Peak Full Titanium. Comme son nom l'indique, vous vous en doutez, cette Sunto 9 Peak Full Titanium aura bien entendu un boîtier en titane. Mais pas seulement. Là, j'ai mis le bracelet en silicone hein, qui est directement disponible dans la boîte, mais il y a aussi bien entendu de base un bracelet en titane. Full titane, noir, black, super beau, c'est simplement exceptionnel quoi qu'il en soit avec cette sunto 9 pique on se retrouve avec une montre très compacte qui aura un éventail de fonctionnalités on va les voir tout au long de cette vidéo car sur les dimensions on est sur une montre de 43 par 43 mm avec une épaisseur de 10,6 mm pour un poids de 89 grammes. Je vous le disais, boîtier full titane vert. bah Ça va aller avec parce qu'on a du cristal de saphir. Pour plus de précision, le boîtier est composé de titane grade 5 avec du polyamide renforcé de fibres de verre. Bref, la résistance à l'état pur. Elle embarque un écran de 1,2 pouces, 240 par 240 pixels. C'est un rétro-éclairage LED et sur ce modèle, l'écran est tactile et ça, c'est plutôt pratique. À l'arrière, on retrouve bien entendu toute la technologie hein, que Sunto sait mettre dans ses montres, avec le cardio mètre bien entendu, et beaucoup d'autres technologies qu'on va évoquer juste après. Sur le côté, on retrouve trois boutons qui vont nous permettre de naviguer. On va voir ça aussi juste après, car... Comme je vous le disais, la navigation va se faire à la fois par les boutons, mais on va aussi pouvoir la simplifier via directement l'écran. Voilà pour ce qui est du design de cette belle Sunto 9 pic Maintenant, on va parler un petit peu des caractéristiques techniques. Qu'en est-il du coup des caractéristiques techniques principales de cette Sunto 9 Peak? Je vous le disais pour commencer, moi je suis sur le modèle Full Titanium, donc il sera en titane. Vous allez pouvoir aussi avoir un modèle en acier, plus simple. Mais au-delà de ça, on aura une montre qui va inclure une recharge rapide, le nouveau capteur optique de fréquence cardiaque live Q, un oxymètre de pouls, un capteur de luminosité. Vous aurez la possibilité d'utiliser la fonctionnalité Snap to Route, qu'on évoquera bien entendu dans la rubrique sport. Vous aurez des modes de batterie intelligents, vous aurez plus de. 80 modes de sport, elle sera étanche jusqu'à 100 mètres. L'écran sera tactile. Vous aurez bien entendu la navigation GPS. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la marque Sunto, c'est une marque finlandaise. Cette Sunto 9 Peak est fabriquée en Finlande avec une énergie 100% renouvelable et neutre en carbone. Ça, c'est toujours un plus. On est sur une marque européenne qui, historiquement, est finlandaise et qui continue de fabriquer ses montres haut de gamme en Finlande. Vous aurez aussi bien entendu une boussole, une autonomie pouvant aller jusqu'à deux semaines en fonction de votre usage, mais jusqu'à 7 jours avec un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les notifications. Un altimètre barométrique et vous allez avoir beaucoup de fonctionnalités sport qu'on va évoquer, mais avant on va parler du côté smart de cette montre. C'est parti Commençons par parler de la navigation de cette montre, je vous le disais on va pouvoir naviguer avec les boutons et avec l'écran tactile Tout d'abord lorsqu'on va swiper de haut en bas on va arriver sur le menu avec les exercices, la navigation, le journal, le chronomètre, les paramètres Lorsqu'on va swiper de bas en haut on va arriver sur les différents widgets avec la fréquence cardiaque, le stress, le nombre de pas, l'entraînement, l'altitude, etc., etc. Il sera possible de naviguer comme les swipes avec les boutons. Le bouton du haut nous permettra d'aller vers le haut et le bouton du bas d'aller vers le bas. Une fois qu'on est sur l'écran principal, on va pouvoir aussi swiper vers la droite pour aller chercher notre musique et gérer la musique. Swiper encore vers la droite pour avoir des informations telles que la date, la batterie, etc. Puis on reviendra sur notre créateur principal. Lorsque je vais appuyer du coup sur le bouton en haut ou en bas, ça va monter. Lorsque je vais appuyer sur le bouton hop, du milieu, ça va aller vers la droite. Donc ça va être la même chose que pour les swipes. Mais lorsque je vais rester appuyé longtemps sur le bouton du milieu, je vais pouvoir accéder aux raccourcis avec ne pas déranger, le rétroéclairage, l'alarme, le chronomètre, la montre et les paramètres. Pour valider, on appuie toujours sur le bouton du milieu. Pour revenir, soit on utilise les petits boutons retour hein, qui nous sont ici, soit on swipe vers la gauche. Voilà globalement pour la navigation, maintenant parlons de la personnalisation. On peut accéder du coup au raccourci en appuyant sur le bouton ou en restant appuyé sur l'écran. Une fois qu'on reste appuyé sur l'écran, on peut aller dans montre. Et dans montre, on va pouvoir choisir entre différents cadrans. Différents cadrans nous sont proposés, une fois qu'on l'a choisi, on va pouvoir cliquer et... Ensuite, choisir les différentes couleurs. Une fois qu'on a choisi la couleur, on va pouvoir cliquer et le tour est joué. Ça nous permet d'avoir une personnalisation assez, bah, assez simple, assez sommaire, mais on n'en demande pas plus hein, sur cette montre. Au niveau de la personnalisation sur l'application, vous n'aurez pas forcément plus de choix si ce n'est la personnalisation des modes sportifs. Mais ça, on en parlera dans la rubrique sport de cette vidéo. Qu'en est-il maintenant des notifications Vous allez pouvoir activer les notifications, les notifications mobiles, en allant dans paramètres, directement sur la montre, et En descendant dans notification. là vous allez pouvoir du coup les activer. Et dès que tout recevra une notification sur le téléphone, elle sonnera, ça bipera et on verra ici une notification que ce soit de SMS, de mail, d'application, etc. etc. On va pouvoir la lire, mais pas forcément la lire entièrement. Ce sera tronqué, ça nous permettra d'avoir un petit coup d'œil, puis on pourra l'effacer. Qu'en est-il maintenant des notifications d'appel lorsque quelqu'un vous appelle Ça va directement Faire vibrer et sonner votre montre, vous verrez écrit Panacotech, vous allez pouvoir l'accepter et si vous l'acceptez, ça va l'ouvrir sur le téléphone, pas sur la montre, pas de micro, pas de haut-parleur. Pour finir avec les fonctionnalités Smart, comme on l'a vu ensemble, il sera possible d'activer le commande de musique qui va vous permettre d'avoir votre montre comme une télécommande pour pouvoir contrôler votre musique. Vous allez avoir hop, ce petit menu qui sera accessible bien entendu même pendant une activité sportive et vous allez pouvoir appuyer pour lancer la musique. Qui sera bien entendu joué par le téléphone. Voilà grosso modo pour la partie smart de cette montre connectée. Hein. C'est une montre cardio GPS très compacte à la base. Mais elle a quand même ses petites particularités. Ses petites fonctionnalités smart qui vous fera bah, l'avoir au poignet. Hein, avec le petit bracelet en titane ou avec le silicone. Avoir une montre élégante. Sportive car elle cible quand même les amateurs plus plus voire les semi-pro, voire les professionnels. Mais au moins au quotidien, elle sera parfaite sur votre poignet. Parce que vous le savez, les montres cardio GPS peuvent être très très grosses, encombrantes, pour avoir beaucoup de technologie. Et là, on a tout dans un format compact qui, au quotidien, sera parfait sur votre poignet. Parlons maintenant des fonctions santé Parlons du coup des fonctionnalités de santé sur cette Sunto. Sur cette Sunto, on va pouvoir bien entendu suivre notre santé quotidienne. On aura des différents cadrans qui vont nous montrer les informations de fréquence cardiaque, les informations de stress, le nombre de pas, les heures d'entraînement aujourd'hui, l'altitude, le sommeil, etc., etc. Ça va se retrouver ici sur la montre directement. Vous allez pouvoir avoir toutes ces informations-là en scrollant soit avec le doigt, bien entendu, soit directement avec les boutons. Et pour avoir plus d'informations, plus de suivi, vous lancez l'application Sunto et sur votre écran d'accueil principal, vous allez pouvoir scroller à droite en haut et vous allez avoir les différents widgets. Différents widgets de, de forme, d'entraînement, de sommeil, de pas, de calories, etc., etc. Cette interface va vous montrer ce que vous avez fait aujourd'hui. Si vous voulez aller voir de l'historique, vous pouvez aller hop, dans les tendances. Là, vous allez pouvoir ici trouver le sommeil en haut, les activités, etc. Par exemple, si je veux voir mon activité, mon nombre de pas, et que je regarde, hop, sur une certaine semaine, je vais avoir mon nombre de pas, voilà, mon nombre de calories dépensées, etc., etc. Ça va être la même chose, vous allez pouvoir cliquer par exemple sur les informations de sommeil pour avoir votre suivi de sommeil, avec bien entendu votre fréquence cardiaque pendant le sommeil, euh, la qualité du sommeil, etc., etc. Il sera aussi possible de cliquer directement sur le calendrier, où vous aurez la possibilité de voir, du coup, votre activité quotidienne sur un jour donné. Par exemple, là, ça a été sur le 16 août, vous allez pouvoir avoir mon nombre de, de, de pas, ma fréquence cardiaque en continu et mes calories. Si je scroll à droite, j'aurai le jour d'avant, etc., etc. Pour faire simple, l'application vous permettra de regarder rapidement l'historique de vos euh, données de santé. C'est assez sympa. Après, vous allez pouvoir bien entendu suivre au jour le jour sur votre montre toutes ces informations. Maintenant, parlons un petit peu des fonctions de sport. Qu'en est-il maintenant des fonctions de sport je vous rappelle que cette montre, c'est une montre à vocation sportive. Vous allez pouvoir aller ici dans « Exercice et démarrer rapidement un exercice. Soit une course à pied, soit de la muscu, soit du cyclisme, etc. etc. Il y a beaucoup, beaucoup de profils sportifs différents. A chaque fois, les profils sportifs vont être adaptés au sport, bien entendu. Lorsque je vais lancer une course, je vais pouvoir soit la démarrer directement, soit aller dans les options pour, on le verra après, démarrer euh, un Sunto Plus guide, une fonction Sunto Plus, choisir une zone de fréquence cardiaque, choisir un objectif, ajouter une navigation, des intervalles, etc. etc. Lorsque je vais démarrer cette course, qu'on me dit que j'ai bien mon GPS et qu'il me reste assez de batterie, je démarre. On entend des petits bips. Et j'ai mes écrans de données. Mes écrans de données en fonction, bien entendu, du sport que je fais. Là, je vais avoir, du coup, la distance, le rythme cardiaque. Si j'appuie sur le bouton du milieu, je vais pouvoir aller voir d'autres informations, voir le suivi GPS, pouvoir contrôler ma musique, etc., etc. Je vais pouvoir, bien entendu, mettre pause et mettre fin à la séance. Au niveau de la course à pied, Sunto nous propose différents profils de course à pied. On va voir les profils de course à pied sur route, de trail, de tapis, etc., etc. Pour ce qui est fait de l'affichage des données, il peut être bien entendu personnalisé directement via l'application. Vous allez pouvoir aller dans votre montre et cliquer sur personnalisation des modes sportifs. Là, vous allez pouvoir voir les modes hein, qui existent déjà, par exemple la course à pied, etc. En bas, etc. Et euh, les enlever si vous ne le voulez pas. Par exemple, si vous ne faites jamais euh, de, je sais pas, de musculation, vous pouvez cliquer sur modifier et hop, supprimer. Vous allez aussi pouvoir créer un mode sportif en cliquant sur le bouton « Créer un mode sportif ». Lorsque vous créez un mode sportif, vous allez pouvoir choisir le sport, par exemple la course à pied, et vous allez pouvoir choisir les écrans de données, comme je vous le disais tout à l'heure. Choisir entre la distance, si je veux que ce soit plutôt la cadence maxi, ici c'est la cadence maxi, si je veux qu'ici il y a la distance, il y a la distance, et je peux changer à chaque fois d'affichage, et même ajouter un autre affichage, si je veux ajouter par exemple les différentes intervalles. Ça c'est plutôt pas mal de pouvoir du coup personnaliser, notre écran de données par rapport à ce que l'on veut faire. Qu'en est-il aussi de la navigation sur cette montre Oui, vous allez avoir des fonctionnalités de navigation. Vous allez pouvoir directement monter en haut hop, et cliquer sur la navigation. En passant par là, vous allez pouvoir naviguer autour de points d'intérêt ou avoir carrément chargé des itinéraires. Vous allez pouvoir votre, votre emplacement, naviguer euh, sur la montre, etc., etc. Lorsque vous allez cliquer par exemple sur un itinéraire, un parcours, vous allez pouvoir en haut sélectionner directement pour le lancer en tant qu'exercice ou pour naviguer uniquement. Lorsque vous commencez l'exercice, ça va vous proposer l'exercice à à. Aussi à ce parcours. Lorsque vous allez paramétrer un entraînement, on l'a vu tout à l'heure comme sur les Sunto Guide, vous allez pouvoir aussi charger directement cet itinéraire et si vous voulez naviguer simplement sur la montre c'est aussi possible. Vous aurez aussi plusieurs fonctionnalités pour avoir un entraînement plutôt personnalisé. La première la plus simple c'est de créer votre propre entraînement. Si vous voulez par exemple créer un entraînement à intervalle, vous allez vous rendre sur l'application, vous allez pouvoir aller directement dans Suntos plus guide, on va parler de ce qu'est les guides juste après, et vous allez pouvoir en haut à droite appuyer sur le petit plus, là vous allez pouvoir créer un entraînement, par exemple l'entraînement, je vais l'appeler inter, pour dire que c'est un entraînement intervalle, je vais choisir quel jour je veux le faire, hop, et là je vais pouvoir ajouter des répétitions, dire la récupération savoir si c'est des intervalles sur du temps ou sur un objectif de fréquence cardiaque suivant et je vais pouvoir du coup hop le créer ça c'est pour créer un entraînement intervalle et après bien entendu je pourrais appuyer ici l'envoi mon inter et le transférer sur la montre si vous voulez ne pas créer le vôtre et vous fier ou trouver un entraînement qui vous correspond à un Suntos plus kit on va parler de ces kits ces kits vont vous permettre d'avoir des entraînements personnalisés en fonction de votre objectif par exemple vous allez pouvoir avoir différents types d'entraînement, running for drills, do strength exercise, et à chaque fois je vais pouvoir cliquer dessus pour que ça soit transféré sur ma montre. Vous aurez des guides en français ou en anglais, par exemple le marathon du Mont Blanc. À chaque fois, vous sélectionnez, vous cliquez. Et c'est parti, vous aurez cet entraînement un petit peu personnalisé sur votre montre une fois qu'elle est synchronisée. Pour le lancer, ce Suntos Guide, on l'avait vu ensemble, vous allez là, hop, vous allez dans votre course à pied, et en dessous, dans les options, vous allez aller chercher votre Suntos Plus Guide. Et là, j'aurai mon... Running for Drills, je clique dessus, et lorsque je vais démarrer ma course à pied, j'aurai en défilant les fenêtres, mon petit entraînement, mes petits, mon petit coach en gros, mon petit guide sur cet entraînement qui va me dire là, échauffe-toi. Et, et lorsque je vais, hop, appuyer, je vais démarrer, par exemple, mon premier exercice, etc, etc. C'est plutôt pas mal, ça vous permet de vous fixer des objectifs, de créer des entraînements et d'atteindre ces objectifs. Maintenant, parlons des fonctions de Sunto Plus. Oui car au-delà de ces guides, vous allez pouvoir avoir des fonctions Sunto Plus que vous allez pouvoir directement mettre dans la montre. Alors, qu'est-ce que c'est ces fonctionnalités, ces fonctions Sunto Plus que Ça va vous permettre d'ajouter quelques écrans de données, des informations dans votre entraînement pour pouvoir atteindre, je ne sais pas, un objectif ou pour pouvoir vous focaliser sur un point de votre entraînement. Par exemple, vous allez pouvoir, hop, ajouter Burner, qui est la fonctionnalité Burner qui va vous donner, en gros, combien de de graisse vous êtes en train de brûler par heure vous allez aussi avoir la fonctionnalité la fonction Sunto plus climb qui va vous permettre en gros de vous entraîner et d'avoir des informations plus spécifiques si vous allez à la montagne en gros ça va vous ajouter des écrans de données spécifiques à ce que vous voulez faire moi une fonctionnalité que j'aime mieux utiliser, par exemple c'est le ghost runner qui vous permet en gros de faire un contre la montre vous fixez une allure et vous devez du coup suivre cette allure en vous comparant à un ghost runner voilà vous allez avoir vraiment plusieurs écran d'exercice assez spécifiques ou qui sont sortis d'applications tierces, par exemple Strava, TrainingPix et qui va vous permettre de complexifier les écrans de données et les écrans d'entraînement de la montre que si vous le souhaitez. Oui, parce que c'est optionnel. Donc pour une personne qui ne veut pas se prendre la tête et avoir autant de données, il suffit juste de ne pas les activer. Alors maintenant, qu'en est-il de la précision de cette montre Alors, c'est sans surprise. Hein, j'ai testé cette montre face à mon cardio mètre, qui est un cardio mètre ceinture. J'ai testé du coup cette montre sur mon poignet et j'ai fait plusieurs types d'activités, hein, comme de la course à pied, des entraînements d'intervalle, etc. Et sans surprise, la précision de cette Sunto 9 pic est juste parfaite. En même temps, on, on peut s'y attendre, on connaît Sumto. Moi, j'ai déjà testé différentes montres Sumto. Et là-dessus, au niveau de précision des données, précision GPS ou précision euh, de carte de fréquence mètre, on est toujours au top. Ça va être de même, du coup, je viens de le dire, pour la précision GPS de cette montre. Lorsque euh, j'ai fait un petit comparatif avec le GPS de mon smartphone, on est vraiment très proche. La montre est faite pour vous accompagner un petit peu partout, que ce soit en montagne, que ce soit euh, dans la ville, que ce soit au travail, parce que son design est plutôt sympa. Parlons maintenant de l'autonomie. Qu'en est-il du coup de l'autonomie de cette Sunto 9 Peak on va avoir une montre qui conserve des caractéristiques d'autonomie vraiment surprenantes, même avec cette petite taille. Vous allez pouvoir gérer différents modes de batterie directement sur votre montre, différents modes d'usage. Le mode GPS normal performance va vous permettre d'avoir une autonomie jusqu'à 25 heures. Le mode endurance jusqu'à 50 heures, le mode éco 120 heures et le mode éco tour 170 heures. Avec une utilisation quotidienne, vous allez pouvoir aller entre une semaine et deux semaines d'autonomie en fonction de votre utilisation, comment vous allez manipuler la montre ou autre. Mais vous pouvez aller franchir les 10 jours sans trop de soucis. Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif pour cette Sunto 9 Peak Full Titanium, hein, en plus moi j'ai le modèle Full Titanium, c'est son design. Par-dessus tout, on est sur une onde vraiment très compacte avec des matériaux de qualité qui va vous permettre d'avoir simplement le meilleur ratio petite taille et fonctionnalité sportive et même suivi sportif. C'est tout simplement impressionnant. Le deuxième point positif, c'est bien entendu, je viens de le dire, hein, c'est ces fonctionnalités sportives. On va avoir vraiment tout ce qu'il faut sur une montre cardio GPS, que ce soit au niveau du suivi d'itinéraire, que ce soit au niveau des entraînements personnalisés ou même des guides d'entraînement. Le troisième point positif, c'est bien entendu la précision, que ce soit GPS, cardio fréquence mètre, etc, etc. Qu'en est-il du coup des points négatifs Le premier point un petit peu négatif, hein, moi ça reste un petit peu l'écran euh, Je sais que en mettant un écran un peu plus moderne type AMOLED On serait un petit peu réduit, même complètement réduit au niveau de l'autonomie etc Mais voilà, euh, cet écran fait complètement le taf, fait complètement le job Mais il manquerait quelques petits dixièmes de pouces en plus hein, Pour que ce soit un peu plus borderless et que le design soit simplement magnifique le deuxième point négatif, ça va être du côté des fonctionnalités plutôt smart, hein, plutôt monde connecté. Je sais que ce n'est pas le but de cette pompe, mais voilà. On n'a pas forcément deux petites applications qu'on pourrait rajouter directement depuis l'application. Je ne sais pas, une petite connexion. A du Deezer, une petite connexion à du Spotify Qui donnerait à cette montre une autre dimension côté Smart En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo J'ai aimé ce test de montre hein, La Monsunto euh, 9 Peak. je ne peux que vous euh, la conseiller Si vous êtes un sportif amateur plus plus, semi pro etc Parce que je vous le rappelle quand même que c'est un assez gros budget et surtout sur le modèle Full Titanium qui est simplement magnifique et qui avoisine presque les 1000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire de cette vidéo. Ou à aller directement sur le Discord. Le lien est en description. Merci et à bientôt sur ma chaîne.